Attention, attention. Cet épisode a été réalisé dans des conditions extrêmes de gratuité. Ouah, vous payez pas vos acteurs Cet épisode est réalisé par des amateurs. Ne reproduisez pas ça chez vous. c'est un scandale Vous les exploitez Et voilà, vous savez tout. Il y tient tant que ça, son vélo Il s'agit du bas de vélo. Comprenez que Maître Bruce y tient particulièrement. D'accord. Bon. Transmettez-moi ces coordonnées. Je vous les envoie tout de suite. Je vous laisse, Robin. Bon courage. Merci. À... J'arrive On est dans le manoir Wilde, hein Pas dans la cabane du premier bougeau du coin C'est grand Oui Bonjour, monsieur, je suis Julien Day. Est-ce que vous seriez intéressé par des calendriers de petits chatons tout mignons Nous ne sommes pas intéressés, merci. Mais ils ont des petits yeux qui pleurent, regardez Oh, et si on retrouve Oh, c'est encore plus mignon! Nous ne sommes toujours pas intéressés. Merci. Mais vous n'avez même pas vu le petit chaton de juillet-août avec son petit ruban! Battement épisode 2 Scouts secoué et calendrier. Mais stop, on n'a rien fait Tu vas répondre, vile gredin Mais vous avez même pas posé de questions Hey, battement, me voilà Tu tombes bien, Robin, j'étais en train d'interroger un suspect. On n'avait toujours pas posé de questions. Vous tabassez des enfants maintenant Il déambulait dans la rue en uniforme avec son groupe. Sûrement une milice armée associée à je ne sais quel super vilain. Euh, C'est un scout, battement. Un scout. Encore ces sales bêtes! Il paraît qu'ils boivent ton sang et qu'ils le remplacent par du. Lâchez-moi, je veux rentrer à ma maison! Puis je voulais pas être scout, je voulais être biker! Haha, ah, tu avoues donc le vol de mon bas de vélo! J'arrive! Ils ont décidé d'être pénibles aujourd'hui J'arrive Oui Bonjour, monsieur, je suis Julien Day. Encore vous Je ne suis toujours pas intéressé par vos petits chatons en calendrier. Ah, mais vous n'y êtes pas du tout Je vous propose ce merveilleux calendrier des pompiers de Gotham. Il y a une super photo du camion sur juillet-août. Et, et je vous parle même pas du mois de décembre. Je ne suis pas Intéressé. Mais enfin, c'est pour rembourser les dégâts du dernier combat de battement contre Firefly! La fondation Wine fait déjà des donations importantes. Bonne journée. Mais ça ne suffit pas! Bonne journée! Bien, encore un client difficile, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je suis le plus grand vendeur de salariés. Le pouvoir du capitalisme est avec moi! Mais tu vas parler, petite route! Non, non, un scout, battement. J'ai rien fait, moi je vendais des cookies Vous avez un uniforme ridicule, vous êtes forcément à la botte d'un des méchants de Gotham. Dis-moi lequel, il y en a trop roux arrière. Hey, ah, salut. Arrêtez, me secouer Dis-moi perquel super méchant du travail Et où est mon bas de vélo Eh, vous avez vu les super zèles sur mon vélo euh, Tu peux t'approcher un peu, s'il te plaît Ah bah enfin je peux vous répondre. Je sais pas Une dernière figure avant. Et hop Double Piccarolo et. <coughs> Robin, peux-tu cesser de brutaliser des jeunes enfants Quelle image donnes-tu des justiciers En fait, euh, je crois que j'ai retrouvé le bas de vélo. Hein Aïe je pense que cet enfant, là-bas, vient de le détruire. Oh, mais ça va, il a juste la pliée. Et puis, c'est mon vélo bah, je me casse d'ici Ne quittez pas la ville je vous ai à l'œil. Mais oui, mais oui, c'est bien mon bas de vélo Non, c'est le mien. Non oh. Non, mon bas de vélo! Mon compagnon de toujours! Oui, enfin, c'est juste quand la Batmobile est au garage. Le dernier souvenir de mes parents! Je me souviens de leur mort comme si c'était hier! Mes parents avaient décidé de privatiser le vélodrome de Gotham pour faire du tandem. Je savais même pas que c'était possible. Et au moins, il n'y a personne dans les gradins avec leurs vêtements de pauvre pour nous acclamer! <rire> Ce silence! Le privilège de la haute société. Oh là là, qu'est-ce que je m'amuse. J'ai le vent dans mes cheveux. Je n'ai pas mis de casque. Tu te avances, Thomas. Mais tu ne peux pas, tu es attaché à mon vélo. Oh, tendais le monde est plus fou. Non, oh, j'adore, j'adore, j'adore. Être riche, évidemment, c'est encore mieux que le vélo. Sur la piste. Non, maman, j'ai trop peur, je préfère vous regarder. Oui, regardez-nous faire les inconsciences sur les tendem de grand-père qui n'a jamais été revisé. Les sabriches d'oisifs, je peux vous le permettre. Je prends vraiment d'argent. Oh là là, ce vélo est fait en or. Oh, je me brosse. <rire> Tout se passait bien, quand soudain... Oh, oh là, là, là, là. Je n'ai pas pu les sauver à l'époque. Je n'étais pas assez rapide. T'en fais pas, petit. T'aurais rien pu faire de plus. J'ai découvert ensuite que quelqu'un avait coupé les freins du tandem. Un sabotage. Oui, bah je sais. Je me suis juré depuis ce jour d'anéantir le crime sous toutes ses formes et le vol. Ainsi que la destruction de mon bas de vélo en fait partie. Bon bah... moi je vais y aller... reviens ici ville baronnée du crime. Two and two. Encore Ça va falloir investir dans une trottinette. Oui Monsieur, je suis Julien. Oui, je sais, vous êtes Julien Day. Et non, je ne suis toujours pas intéressé. Même par ce sublime calendrier des dieux du stade collector. Regardez ce mois de juin. Oh, intéressant. N'est-ce pas un vrai plaisir pour les yeux J'admets que. En plus, ça donne la date. Bon, euh, non, non. Euh, la politique de Monsieur Wine est de ne pas encourager le démarchage sauvage à domicile. Bonne journée. Mais mais si je ne fais pas mon quota, je vais sûrement me faire virer et devenir un super vilain Je transmettrai votre message à Maître Bruce. Merci de ne plus revenir ici. Non, non Puisque c'est comme ça, je serai désormais calendarman. C'est ça. On lui dira. Ah, c'est pas moi, j'ai rien fait Si c'est pas toi, où as-tu trouvé le bas de vélo monsieur chelou avec un chapeau et un oeil tout vitreux qui me l'a vendu. Ne tapez pas. Hmm. Et même qu'il fait un peu... Um, ...aristo anglais. Vous voyez hmm. Vu la description, c'est évidemment un coup du manche... Je savais, encore un coup du 4 de trèfle. Mon ennemi juré. Enfin, plus que les autres, quoi. Euh, je, je suis pas sûr. Je que... ne suis pas le plus grand détective du monde pour rien. Remontons sa piste. J'appelle Alfred. C'est qui, Alfred <rire> Que puis-je faire pour vous, maître Bruce Je vous transmets les données que je viens de récupérer sur cet enfant. Pouvez-vous me retrouver la planque du vil félon qui m'a volé mon bat de vélo Et comment puis-je accomplir pareil exploit La science, Alfred. Utilisez la science comme d'habitude. Hmm, suis-je bête mmh. Grâce aux traces de boue retrouvées dans la gomme des pneus du bas de vélo. J'ai pu localiser l'endroit où il a été entreposé entre midi et 14h en ce jour. Il s'agit d'un entrepôt du quartier du Chaudron. Merci Alfred. Robin, suis-moi. Direction le Chaudron. Je suis sûr que le Cap de Trèfle est acquis dans l'un des recoins de ce sombre repère. Encore à côté de la plaque, détective. Le manchot Où est le Cap de Trèfle C'était Battement, épisode 2, par Ran et Johnny. Avec JBX dans le rôle d'Alfred. Va falloir investir dans une trottinette. Avec Ran Madsen dans le rôle de Robin. Vu la description, c'est bien entendu un coup de. Ouais. Da -da -da. Avec Johnny dans le rôle de Battement. Et dis-moi pour quel méchant tu travailles Y'en a trop en ville Et où est mon bas de vélo Où est ma saturation Ouais, bah, saturation. Kelian, dans le rôle du scout. Voix de scout. Euh, voix d'enfant assez aiguë. Un gamin agaçant. Je suis un gamin agaçant. après, euh, un gamin de 20 ans. Avec Ran et une voix pitchée, dans le rôle du gamin. Ah, une dernière figure avant. Allez. Et hop, double flip carolo et... Ah, ah, ah, J'ai saturé. <rire> oh, C'est triste, un gamin qui sature. Non. Avec Richult dans le rôle de Calendarman. « Bonjour, monsieur, je suis Julien de Carglass. Vous voyez cet impact Eh ben, il n'y est plus. » Avec Tuki dans le rôle de Martha Wayne. « Mais donne plus vite, Thomas, voyons Tu n'es pas de la classe ouvrière <rire> !» Avec Groshkov dans le rôle de Thomas Wayne. Oui Regarde Bruce, regarde-nous faire les inconscients sur le tandem de grand-père qui n'a jamais été révisé. Regarde comme il est beau, il est plaqué, or oh, c'est magnifique Oh là là, ça c'est pas un vélo de bouseux, ça c'est bien clair <rire> Avec Johnny Ran dans le rôle du pigeon et de la voix-off du début. Avec Fox dans le rôle du commissaire Ramsey. Et avec Bink dans le rôle du manchot. Avec une musique originale de Grushkov. Mais il n'y a toujours pas de scène post-générique. Barrez-vous.